de te sabrer. Hein? Quand je finis termine de te sabrer sur les réseaux, là, fait... il aura ira il y être lancé que tu es un menteur, il une fantologie, un manipulateur, un escorot international. Toi, mamadie, tu n'as même pas honte. Je vois des personnes qui sont bêtes. Mamadi dit, va à l'abbé et vous, vous appréciez ça quoi. Vous pensez que Mamadi va aimer l'abbé plus que Cancan -Can? Vous pensez qu'il va aimer l'abbé plus que Cancan -Can? Mamadi est là en train de faire la politique. Mamadi veut rester au pouvoir. Mamadi ne veut pas prendre ses fesses noires et ses testicules longs qui est dans son pantalon. Il va dégager au pouvoir. Il est là en train de faire sa propre campagne. Et vous les cons, vous êtes là en train de dire qu'il est allé à l'abbé parce que vous êtes bêtes, vous êtes manipulables. Vous pensez que Mamadi va aimer l'abbé, lécher chez lui à Kanka Hein Mamadi est allé à l'abbé pour intimider sa communauté qui ne le soutient pas aujourd'hui. Je dis, les 95% des malinqués ne soutiennent pas Mamadi Doumbouya. C'est les 5%. Vous savez, dans tous les ethnies, dans ma communauté Peul, il y a les opportunistes, il y a les, il y a les malhonnêtes, il y a les maudits. C'est dans toutes les communautés. Il y aura 5% de malhonnêtes, de maudits dans toute les communautés. Donc, les nobles fils du Manding, les 95% ne soutiennent pas Dumbuya. C'est les 5%, les chercheurs quoi à manger là. Les opportunistes là, les personnes sans dignité là. C'est eux qui soutiennent Dumbuya. Dumbuya est là, ils cherchent que, il veut se faire aimer, il ne sait pas comment le faire. Je vais me marquer la musique. Donc, Dumbuya c'est un escorot international. Dumbuya c'est un manipulateur. Dumbuya c'est un menteur. Peuple de Guinée, vous, vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas compris ça. Comment est-ce que maman dit D'abord, les, les communes, les, les, comment je vais dire, les, les quatre régions naturelles qui est la Haute-Guinée, la Basse-Guinée, la Moine-Guinée, la Guinée-Forestière. Aujourd'hui, les quatre régions naturelles de la Guinée qu'on a créent, là, les, les, les communautés, comment je vais dire, et puis les quatre communautés là, d'accord? Les Malinké, les peuls, les sous, sous les forestiers, ils, ils sont en prison. Le fils de l'abbé, hein? c'est les l'aide de l'abbé. Tu l'as exilé. Tu penses que ceux de la va t'aimer, laisser leur fils qui est celui d'Alain. Tu penses que ceux de Bascot là, ils vont t'aimer, ils vont laisser Kassori. Tu penses que ceux de la euh, euh, euh, Guinée forestière là, ils vont t'aimer, ils vont laisser Moussa Dadis. Tu as pris les combien de fils qui sont en prison aujourd'hui Par toi, Mamadi dit toi l'imbécile, salopard. Qu'est-ce que tu veux manipulateur, tu prends ton imbécile, tu vas à, à, à, pour faire la campagne. Et je vois des personnes bêtes qui sont, qu sont là en train d'apprécier. Toi, tu peux aimer Fouta. Toi, tu, si tu pouvais, voulais aimer, la si tu veux que là, là, cette communauté Futa, là, ma communauté qui est Peul, hein? les 99% des peuples, il n'y aura qu'un pour cent qui n'est pas avec ces loups comme moi par exemple. Nous, par exemple, il y aura 1%. Mais si tu veux que le futa t'aime là, tu allais laisser leur fils, c'est Tu n'allais pas faire tomber sa maison. Tu n'allais pas lui faire exil forcé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as, tu as amené celui en exil forcé. Il va en Guinée aujourd'hui. Lui, il ira même pas à la maison centrale. C'est destination inconnue. Destination inconnue. Là, tu, tu, tu penses que le foota va t'aimer plus que leur fils. Tu penses que le forêt, là, ils vont t'aimer plus que leur fils, Moussa Dadis? Il y a Moussa Dadis. Il y a Tegboro. Il y a Pivi. Il y a Marcel. Il y a Cessé. Il y a Lama. Ils sont où? Lama est où? Il est où? Et t'as niangama dit, imbécile, Mara, bolé, mamadi Viens. Je dis ce qui est dans ton pantalon là, je vais déchirer. Moi, je n'ai rien à perdre. J'en ai rien à foutre aussi de la vie des gens. Je vis ma vie comme bon me semble. C'est Dieu qui m'a enlevé dans vos fesses noires là-bas. C'est Dieu qui m'a protégé. Il m'a sauvé. Il m'a amené ici aux États-Unis. Vous ne pouvez rien, absolument rien contre moi. J'étais là calme à cause d'un partenaire, quoi. Quelqu'un que que que, que j'estime beaucoup. C'est à cause de lui que je me suis calmée y a des gens qui ont dit que c'est eux qui sont allés me marabouter. pour moi il y a même le mar y a pas ce marabout si tu veux c'est ton ce que qui est, c est, que est que dans ton ce que c'est le le, le, le, le, le le truc de mamadila vous allez prendre pour écrire moi rien ne peut m'arriver hey! moi c'est comme ça l'unique d'un allah c'est sur lui je compte c'est sur allah l'unique d'un je vais vous montrer vous avez vu ça quand j'étale ça, quand moi j'étale ça, je m'assois, je prends mon chapelet, je dis quelques noms d'Allah, je finis, je me lève, je prie, je tends mes mains comme ça, l'unique Allah, je lui demande, Wallah il va exaucer mes voeux, je ne compte pas sur un marabout, je ne crois pas à un marabout, je ne, tout ce que je connais là, hein Dieu m'a donné la chance d'avoir un père, comme mon défunt père. Le père à l'âme de mon papa. Et là, Joumar, il nous a enseigné, il nous a donné des choses qui sont dans le Coran. « Wallahi bilaï, laï, Toi, on doit te mettre dans le hey, monde, dit, je vais m'énerver contre toi. »« Je dis, il y a des choses, moi, je ne vais pas venir te dire sur les réseaux. » Mais je sais qu'est-ce qu'on doit faire. Mamadi, celui-là, il est où Sidiya Touré, Kassori Fofana, Sidia, il est où Sidia, il est d'où Il est d'où Il n'est pas de, de, de, de la basse-côte Il est exil, en exil forcé aujourd'hui. Toi, Mamadi Doumbouya, Kassori Fofana, il est où Il est en prison, là, il est malade, il va vivre ou pas, on ne sait pas. Tu l'as empoisonné, toi et tes bandits. Vous l'avez la, empoisonné. Il est à la clinique. Il va mourir. Il ne va pas mourir. On ne sait pas. Hein? Commandant Ali. Quand tu as séquestré, quand tu as pris en, en otage, ça fait 11 mois. Il est avec toi à, la, à, à, à, à truc. Comment je veux dire à casa. Tu penses qu'on ne sait pas? Les hommes de Bala Samoura dit Je ne dirais pas le nom de Pony Pierre. Mais les hommes de Bala, je dis tout ce que Bala fait, je suis au courant de tout. Les vrais hommes de Bala, ça m'ont dit que commandant Ali est séquestré à Kassa, Fatou Kumbasa, la femme Baga. Qu'est-ce que cette pauvre femme t'a fait Elle t'a rien fait parce que c'est une championne du RPG arc-ciel. en Parce qu'elle aime Alpha Condé. Parce qu'elle a pris comme ça, elle a donné Alpha Condé. La femme qui était à Naïm, Fatou Koumbassa, elle est séquestrée à Kassa. Et avec une autre fille qui était allée à la télé, à la radio d'espace, pour dire dé dénoncer qu'il n'a pas vu son beau-frère. Une autre femme, soussou. elle aussi, elle est séquestrée à Kassa là-bas. Qu'est-ce que toi tu... Qu'est-ce qu'elle y a de me fantômes Il ta gamadi sofale marabole. Il ta mamadi nian gediruna canari. Toi tu es salaud mamadi. Tu es un fils de pute. Tu es bâtard. Tu es bordel toi mamadi. Tu as séquestré les gens là. Les enfants de la bascotte. Il y a, y, a, y, a, y a Kassori qui est en prison. Tu l'as empoisonné. Là il est à la clinique. Il y a, y, a, y a comment je vais dire. Sidia qui est en exil. Il est en exil, là, c'est Il y a commandant Ali qui est allé prendre dans le faconde te donner. Tu l'as séquestré, il est en prison à Kassa. Il y a Fatou ça aussi, commandant Ali et sous. Là, je parle des enfants de basse-côte. Hein? dit tu penses que les gens vont t'aimer avec ça. Imbécile que tu es. Fonique Menge, il est de la basse -côte. Il est garanqué. Il est de la basse -côte. Il est où il est séquestré par toi. Ça, c'est les enfants de bord de basse -côte. Eux, ils, ils, sont, ils sont avec toi. Ah, ils, ils sont en prison. OK. Maintenant, de l'autre côté, Guinée Forestière, il y a Moussa Dadis Kamara, le champion des champions. Moi, j'aime bien Moussa Dadis. Je l'aime. C'est pourquoi je suis fâchée contre ces avocats qui ont laissé que Moussa Dadis parle. Et ses avocats et ses parents, certains parents, ses parents, certains forestiers, qui sont allés manipuler Moussa Dadis pour le, le, lui, lui, lui, lui parler du n'importe quoi dans ses oreilles, pour dire que non, viens, c'est un pouvoir militaire, quand tu viens, Mamadi, il ne va pas te relâcher, machin, c'était un coup d'état. Hein? Il est au Konate. Il est au il a? Il a fait venir les deux, après il a, c'est il a, un malhonnête, comme il connaît que Konate, quand il joue avec Konate, lui, il va rentrer dans ses fesses noires là-bas, là. Il les a fait retourner et ramener, ramener, comment je vais dire, et Moussa Dadis. Peu importe, Konaté, si Moussa doit faire la prison, Konaté doit faire la prison. Konaté doit faire la prison parce que aussi il était là-bas, ils étaient tous chefs à l'époque. Si Toumba fait la prison, Dadis fait la prison, Konaté doit aussi faire la prison. Oui, mais comme lui, c'est leur bonhomme, comme lui, c'est son parent, lui, il ne va pas faire la prison. Sinon, Konate doit aller en prison. Moussa Dadis n'était pas au stade. Si on dit que Konate n'était pas en, eh, eh, eh, eh, à Conakry, mais il était sur le territoire guinéen, il était allé comme Dadis, Dadis dormait, il n'était pas au stade. Dadis n'était pas au stade. Maintenant, pourquoi Dadis en prison Konate, lui, il n'est pas en prison. Pourquoi parce que c'est un traître, Mamadi Doumbouya. Parce que c'est un rancunier. Parce que c'est un vagabond Mamadi Doumbouya. Parce que c'est un narco, c'est un imbécile, c'est un huileux. Toi, qu'est-ce que toi tu peux nous dire Si Dadis fait la prison, Tumba fait la prison. Konate devrait faire la prison. Mais tu es injuste Mamadi. Tu es un malhonnête. Tu es un imbécile. Tu vas flanquer tes fesses noires en Guinée. Mamadi, yingyang gamadi, ton de pouvoir. Nous, on va rentrer chez nous en Guinée. Tu vas prendre tes fesses noires, tes testicules noirs, là. Tu vas dégager de la Guinée qu'on a crié. Maman dit, yin yang yang m'a dit, bâtard, ton goumane, mutang la Guinée, Borima. Tu vas rentrer chez toi en France. Tu es un bâtard, maman dit. Yang yang m'a dit, sauf, so, les nafs, les nafs, maman dit, Cette fois-ci, je dis, toi et tes ministres, nobody, a en a en. Vomit. je dis, je vais déchirer toi et tous tes ministres, maman dit, Dumbuya. Peut-être quelques-uns de tes ministres que je vais laisser. Peut-être quelques-uns dont j ai, j ai, j ai, j ai, je connais, dont il y a un respect depuis le temps de Alpha que je vais laisser. Mais le reste là, je suis revenue sur les réseaux sociaux. Je suis revenue sur les réseaux. Je dis, moi je ne crois qu'en Allah. C'est ça que je fais. Comme ça, Allah, le seul et unique, j'ai des noms d'Allah. Moi, je ne suis pas comme Nélo, ya. Nélo que vous voyez, là. Il connaît tout, mais il ne fait rien. Il, il préfère manger et dormir. Et moi, <rire> je vais manger et dormir, de... mais je ne vais pas m'oublier. Parce que je suis dans un monde où les gens sont méchants. Où ils vont aller te marabouter sans rien connaître. Que, tu n'as rien fait, on va, on te marabout. On fait du n'importe quoi sur toi. Donc, moi, je ne vais pas me laisser faire. Maintenant, ceux de la... Eh, eh, eh, ho, eh, comment je vais dire Guinée Forestier il y a Moussa Dadis qui est en prison il y a Teboro qui est en prison il y a Oya Vogui qui est en prison il y a euh, Tegboro qui est en prison il y a Pivi qui est en prison il y a Marcel, il y a Cécé qu'est-ce que toi tu peux donner au forestier que Dadis n'a pas donné aux forestiers hum? qu'est-ce que toi m'a dit il est blacro. Maman dit, court, il est blacro. C'est moi à le tenir le quid. Il est blacro. Ignome, i kafri, imbécile. Il bata. Maman dit, il black blacro. Il black blacro une fois, il black blacro deux fois, il black blacro trois fois, il black blacro milliards de fois. Maman dit, toi et ton CNRD, Albec blacro. Oui. Ça, c'est là et ça, c'est, comment je vais dire, c'est Guinée Forestière. On a fini avec ça. Les autres, là, ils sont en prison. Bascotte, Kassori. commandant Ali, madame Fatou Kumbasa. celle qui travaillait à l'anaïm de Kamsar, madame Fatou Kumbasa. commandant Ali, cest si en exil forcé. Les Kassori, eux, ils sont en prison. La Bascotte, le mandingue et d'abord les forestiers c'est pas fini hein? parce que quand tu parles de des cognats de les cognats c'est les forestiers c'est. Ils, ils sont ouais, ils sont de la, la de, de, de, de, de comment je vais dire de la guinée forestière d'accord d'accord maintenant on parle des communautés Il Y a les forestiers et les cognats les cognats les, le grand baobab des Konya Amadou Damaro Kamara Ibrahim Kuruma Amadou Damaro Kamara Ibrahim Kuruma c'est des Konya ils sont avec toi en prison là-bas toi Mamadi Dumbuya ils sont à la sûreté ça c'est les Konya la Haute-Guinée il y a docteur Dianney Hmm? Docteur Jané que Seulement le pouvoir d'Allah Qui va aider Docteur Jané Qui va le libérer dans tes mains Seulement Dieu S'il y a quelqu'un que tu détestes dans ta vie S'il y a quelqu'un que tu que tu, que, que, que tu haies dans ta vie maman dit, c'est Docteur Jané C'est Docteur Jané Pourtant, lui, c'est son sont bien fait que le rattrape comme ça, parce que c'est lui qui a fait de toi que tu étais gonflé. C'est grâce à Dr. Diané, lui qui disait, pour lui que non, vu que tu étais malinqué, le pouvoir, le présent était malinqué et tout. Donc, quand c'est un pouvoir malinqué, ils ne vont jamais trahir. Hey Le pouvoir d'Alpha Condé qui vient de chuter là, ça doit nous donner beaucoup de leçons. Ça ne doit pas nous dire qu'il faut approcher que ton parent, s'il faut que ce soit la personne de ta même communauté. Namori, il est malinqué. C'était lui le, le, le, le, le, le général des, des, des, des chefs d'armée, quoi. C'était lui, lui qui commandait tous les berets rouges. Lui, il était malinqué. Docteur Diané est malinqué. C'était le ministre de la Défense. Il est malinqué. Hum? Maintenant, eh, Doumbouya, commandant de, de, de, de, de, de force spéciale. Il est malinqué. Hum? Et territoire, ministre territoire, là où l'autre est aujourd'hui, euh, euh, avant c'était euh, Konde qui était là-bas. Territoire quoi, j'ai même oublié trop. C'était aussi un malinqué qui était là. Tout ça c'était pour protéger, sauvegarder le pouvoir d'Alpha pour dire, ouais, vu il est le présent il est malinqué il fallait mettre tout ça là des Malinké pour ne pas qu'il y ait trahison quoi. Qui a trahi donc dans tout ça là, histoire de politique là, c'est pourquoi moi je suis trop fière, je suis Peul. Il y a un candidat Peul que tout le monde c'est c'est que presque les 99% des peuls le soutiennent, mais moi je ne suis pas avec lui. Je suis Peul, mais je soutiens quelqu'un qui est malinqué, qui n'est pas Peul. Je ne suis pas ethno, je suis fière. Je suis de l'abbé, c'est l'ouest de l'abbé. Mais je soutiens Alpha Condé je soutiens le rpg rpg c'est pas un parti c'est pas un parti euh... sort dans de... mon direct avec arrête d'écrire dans le direct là et hey, ma chérie mon bébé d'amour tu connais non ma parisienne chérie là bas hein? la garenque mousseau là faut pas écrire reste là bas parce que je vais dans le direct mais ne regarde n'écris rien s'il te plaît chérie. ok ne ai peur de personne. Ntangayi bomane, ndjayi suu suu mane, hey, c'est moi, je n'ai peur de rien à part Allah. Je n'ai peur de personne moi Fatmata bint Djallon. Moi Fatou Ngélo, je n'ai peur de personne sur cette terre. Je n'ai peur que Allah, l'unique louaidum, celui qui peut Reprendre ma vie tout de suite là, là où je suis arrêtée. C'est lui qui peut me faire paralyser. C'est lui qui peut me faire taire. C'est lui qui peut faire de moi une présidente de la République de Guinée demain. Donc, je n'ai peur que de lui. Le reste là, je n'ai peur de personne. La seule différence, moi avec les autres, quand j'aime les personnes ou quand j'ai de, de respect, et quand j'estime quelqu'un, tu me parles, je t'écoute. Sinon, le reste là que okay, le ministre de la décentralisation, décentralisation, oui, Burama Konde. Non, en fait, c'est pour vous dire que, dire qu'il faut que ce soit ton parent, ça c'est du n'importe quoi. Allah nous donne un bon Guinéen qui va diriger le peuple de Guinée. Un Guinéen rassembleur. Un Guinéen qui va instaurer la paix, la démocratie. Parce que on ne peut pas parler de paix sans la démocratie. Et c'est quoi d'abord la démocratie Il faut que tu te sens en sécurité chez toi. Il faut que tu aies la liberté d'expression. Tant que tu n'as pas ça chez toi, tu ne peux pas être libre. Aujourd'hui, le salopard Mamadi m'a dit Il a ramené l'ancien pouvoir qui était là. Excusez-moi, moi je n'ai rien contre Amère Sécoutouré. Rien, absolument rien. Mais le, moi, je n'ai pas connu le pouvoir de d'Amed Sekoutouré. Mais ce qu'on a appris d'Amer Sekoutouré, le séquestrement, les gens qu'on tuait, même si ce n'est pas lui qui est responsable, que ce soit lui ou pas aujourd'hui, il est chez Dieu, il va rendre compte à Allah. Si c'était lui, il va rendre compte. Si ce n'était pas lui, c'était son entourage, il va aussi rendre compte là-bas. Le temps d'Amer Sekoutouré, les gens n'osaient pas parler. Les gens n'osaient Moi, mon père a fait deux fois à Kambouaroub. La première fois, il a fait deux ans, cinq mois, il est sorti. La deuxième fois, il a fait un an, huit mois, il est sorti. Tu n'osais pas parler. Tu n'osais, étais obligé d'obéir, en fait, à un pouvoir que... Ahmed Sektouré c'est une fierté pour l'Afrique. C'est une fierté... En tout cas, moi, sincèrement, je, je, je suis fier de lui, de fait fait qu'il a préféré dire « non » aux blancs. Il dit qu'on préfère la pauvreté dans la liberté... Que la recherche dans l'esclavage Moi ça, même si c'était moi sa place C'est ce que j'allais faire Parce que qu'il faut être libre dans la vie Il faut être libre Quand Dieu te crée, il te met en bonne santé Il te donne toutes les opportunités hum? Tu vas avoir peur de qui Si c'est pas Allah Il y a des multimilliardaires aujourd'hui Ils ont tout, mais ils n'arrivent même pas à manger Parce qu'ils n'ont pas la santé Ils, ils n'arrivent pas C'est parce qu'ils sont en manque non. Ils ont tout mais la santé, la force pour manger, ils n'ont pas cette force. Ils n'arrivent pas à ouvrir leur bouche pour manger. S'ils vont manger, c'est avec les sondes. Donc, aujourd'hui, Mamadi, l'imbécile veut faire sa propre campagne. Mamadi veut rester au pouvoir. Wallahi, peuple de Guinée. Si on ne se lève pas, hey, on s'en fout. On ne regarde pas RPG, on ne regarde pas IFDG. Pour le moment-là, pour le moment-là, c'est le peuple de Guinée qui doit se mettre ensemble. On va laisser l'histoire de peuple Malinke se souffre ici. On va se donner les mains pour chasser ce bandit imbécile qui est là. Mama dit c'est un drogué, mama dit c'est un narco, Maman dit c'est un traite Mamadi veut rester au pouvoir pour la vie parce qu'il sait ce qu'il a fait au Guinée. Parce qu'il sait la, la, la méchanceté. Mamadi sait il a tué 150 et quelques personnes à, à, à ce Donc il sait que ça, ça l'attend. Mamadi sait qu'il a pris aujourd'hui. Moussa Dadis devant les barreaux. Il n'est pas en plus que Moussa, Moussa Dadé. Donc l'imbécile Mamadi Doumbouya sait qu'un jour, il va aussi prendre ses longs, longs pieds-là, ses fesses noires, son testicule long qui est dans son pantalon. Il va s'arrêter devant le peuple de Guinée et répondre à ses actes. L'imbécile, bâtard Mamadi. Mamadi Doumbouya, CNRD. Ça, il le sait. Donc, il n'est pas prêt à dégager ses fesses noires. Il n'est pas prêt à dégager son imbécile, ses testicules longues dans son pantalon. Il veut rester. Il veut faire la campagne. Si on ne se lève pas, regardez aujourd'hui. C'est un menteur, tous les projets qui sont là, qu'Alpha Condé a fait. Le bâtard est là en train de dire que c'est lui. De vous à moi, un Nannan, qui est le magicien qui peut faire ça Moi, j'ai fourni les, le ciment. Les faire à béton. Moi, l'État me doit de l'argent aujourd'hui. Le jour il va prendre ses fesses noires, il va dégager là. Le futur président qui va venir en Guinée, ils vont me rembourser. J'ai servi. Simon, j'avais eu le marché de, de, de l'essangère là. Quand nous on parlait, Alpha va faire l'essangère. Les militants de l'IFDG se sont moqués. Co-essangère, usine de bonbons, usine de quoi Usine de, de pommes de terre. Ça y est, Mamou, allez-y. Tout ce que le président a dit, il a réalisé. Vu que les gens ne sont pas patients, c'est ça. Donc moi j'ai fourni les citernes d'eau là. Les bétons là ont été fabriqués. On n'a fait que venir déposer ça. Les, les, les déposer. Il peut faire ça. Qu'est-ce que Mamadi a fait depuis les là, là Peuple de Guinée. Il n'a qu'à nous montrer en chantier. Que lui-même il est venu. Il a commencé... On va voir, comme il aime se faire aimer là, imbécile, tu prends tes fesses, tu vas à le jour de la fête, c'est pour dire que cette communauté, aucun Guinéenne ne veut de toi. Je dis même les malinqués, les dignes fils nobles des malinqués, et tu fais, c'est les imbéciles, c'est les têtes les ethno, les et moi j'en ai rien à foutre. Si tu es malinqué, tu es ethno, j'en ai rien à foutre avec toi. Tu es peul, tu es ethno, j'en ai rien à foutre avec toi. Tu es forestier, tu es ethno, j'en ai rien à foutre avec toi. Tu es soussou, ethno, j'en ai rien à foutre. Tu es connu, tu es ethno, j'en ai rien à foutre. Tu es, tu es, comment je vais dire, n'importe. Djaranké, ethno, j'en ai rien à foutre. J'ai affaire avec les patriotes. Je ne peux pas combattre certaines personnes de ma communauté. Donc, ils sont ethno. Et que je vais venir soutenir des ethno de l'autre côté. Je serai qui en ce moment. Je suis contre tout l'ethnocentrisme. Donc, ceux qui soutiennent Doumbouya, parce qu'ils se disent ils sont malinqués, parce qu'ils se disent que Mamadi est malinquée, parce qu'ils se disent ils sont de Cancan. Certaines, ça, ça n'engage que vous. Mais vous avez vu, Cancan, -can, les vrais fils dignes de Cancan, n'est pas dans l'esprit de Mamadi Doumbouya. Et il fait bi, et il fait sinin. Mamadi, allez, hé hey Mama dit pourquoi vous savez il est allé à Cancan c'est pour dire pour que que les Malinké disent que Mama dit aller au Fouta. Si nous ses parents Malinké on le rejette, les peuples vont le récupérer. Donc il veut que il veut avoir le soutien de sa communauté parce qu'aujourd'hui, cette communauté ne le soutient pas. Donc c'est pour aller laver l'esprit des gens là. Donc faut, faisons attention, sinon il va prendre le pouvoir, il va donner au, au, au peuple. Hey, Ce c'est pas un qui va donner le pouvoir à un peuple. Si Dieu a décidé qu'un peuple sera président, il sera président. Si Dieu a décidé après ça là, c'est un malinké qui sera président, c'est un malinké qui va être président. Si après ça là, c'est un susu qui va être président, il va être président. Mama dit ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un. Donc si ce que tu as fait aller à l'abbé, tu ne peux pas aimer les gens de l'abbé plus que les gens de Cancan d'où tu viens. Tu es allé pour faire mal aux gens de Cancan. -Can. Tu es allé pour faire mal à ta communauté. Vous allez voir, la fête de Tabaski là, il va aller à Cancan. -Can. Vous savez pourquoi pour que les gens l'acclament. La, Gardez bien ma vidéo là. Mamadi va prendre ses fesses noires, faites de tabaski. Il va aller à Cancan. Comme ça, les Cancanais vont sortir pour le soutenir, l'applaudir le, le, pour dire Ah, il était à l'abbé. On l'a applaudi, tout ça là. Donc nous aussi, il veut se faire aimer. Il va se faire aimer l'imbécile là Et personne ne va t'aimer. Tu es un populisme. Depuis tu es venu, Mama dit, tu es venu au pouvoir, tu as tué des gens. Tu es un assassin, tu es un bâtard, tu es un bandit, tu es un narco. Mama dit, tu es un narco international. Tu es un fils de je ne sais même pas d'où tu viens. Tu es un imbécile. Donc, on ne veut pas de toi. On va se... mourir hey, peuple de Guinée, Walai, Bilai, si on ne se mobilise pas, on va laisser IFDG, on va laisser RPG, on va laisser IFR. Parce que si tu parles de grands partis en République de Guinée, c'est les trois grands partis. Quand tu veux parler de partis politiques, c'est ça. À part ça, il n'en est pas question. L'ancien ne peut pas s'arrêter devant Sidi Touré. L'Ansanakouyaté Kouyaté ne peut pas s'arrêter parce que moi je ne vais même pas comparer l'Ansanakouyaté Kouyaté au RPG ou à l'IFDG. Après RPG c'est IFDG, après IFDG c'est IFR. Donc moi je ne vais même pas comparer. Donc parmi les trois là, le, la troisième personne, troisième place là, je ne vais même pas comparer premier et deuxième place. Et, et, et Ousmane Kaba ne peut pas se comparer même à, à Sidi Atouré. Il y a l'ansarakuyate, il y a Sidia Touré, c'est l'ansarapuyate, on va prendre devant Sidia, de vous à moi. C'est Sidia, on va prendre. Il y a Osman Kaba, il y a, il y a, comment je vais dire, il y a Sidia. On ne parle même pas de l'IFDG. L'IFDG, c'est l'oudale, lui, il dort tranquille parce qu'il sait, qu il a des militants convaincus. Le RPG aussi, on ne parle pas parce qu'ils ont des militants convaincus. Je dis RPG. Nous sommes des militants convaincus. On croit en nous. On sait que nous, là, c'est nous. Regardez. Si l'imbécile s'est levé, il a refusé, il a confixé le corps de notre première dame. Il a fait pourquoi Parce qu'il avait peur ce jour-là. Vous savez, qu'est-ce qui allait se passer Tellement qu'il a peur. Le président turc avait donné un vol spécial au président Alpha Condé d'aller prendre le, la, le, le corps de la première dame en France, amener le corps en Turquie. Le président le président turc. Et la communauté guinéenne qui se trouve là-bas, ils allaient prier sur la première dame et la rendre dernière hommage. Maintenant, on prend le corps, on envoie à Bamako, de Bamako, et l'ambassade qui est en Turquie à Bamako, ils vont prendre leur véhicule, ils vont déposer le corps à Cancan, ils vont l'enterrer et puis c'est fini. Mais comme Maman dit, c'est un peur L'imbécile avait peur que le président Alpha Condé venir la turque pour lui que l'avion va aller bombarder son palais donc il a refusé pour son intérêt et cette fille bête triste cette pipe cette fille n'y allait perdante a accepté que mamadi doumbouya prend le corps de sa mère faire de ça ses business parce que ça c'est le business il a fait mamadie tu veux te faire aimer, mais tu ne sais Moi, à ta place. Sur la vie de mes enfants, je n'allais pas assister. Je n'allais même pas aller prier, rendre hommage. J'ai vu des imbéciles sur les réseaux pour parler qui disent « Alpha l'a abandonné. » Alpha Condé qui est malade à l'époque, à lui aussi. Alpha Condé qui est sorti de la Guinée. Vous l'avez vu comment il est sorti Alpha Condé qui est sorti dans son palais comme un coin. On a, bou... Comme vous avez vu parce que vous avez tous vu, c'était sur les réseaux. On l'a fait sortir, déboutonné. Depuis, il est sorti. Il est sorti avec quoi Même ses téléphones, l'imbécile Mamadi a pris. Le bâtard Mamadi Doumoui a pris. Même les, télé, le, les téléphones d'Alpha Condé. Alpha Condé il est sorti même avec un centime. Vu il a la baraka, vu il a un cœur propre, je vais soutenir Alpha l'aimer jusqu'à la fin de mes jours. J'ai côtoyé cet homme, j'ai été proche de cet homme, j'ai parlé avec cet homme, j'ai discuté avec cet homme. Il n'a rien de mal dans son cœur, Alpha Condé. Mais il faut le côtoyer comme les gens, ils aiment juger. Mais c'est bon, parce que quand les gens te jugent là, c'est grâce à ça qu'on va aller dans le paradis. On prend des choses, on met sur toi, dont tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc, Alpha là, à cause de tout ce que vous avez raconté sur lui, Dieu va lui donner le jour où il va mourir là. Quand là, lui donne longue vie, Qu'Allah donne longue vie à Alpha Condé. Santé de faire le jour où lui là, c'est le paradis qu'il va avoir. Parce que vous avez tout mis sur Alpha. Vous avez tout mis sur Alpha Condé. Mais Dieu ne dort pas. Maman dit, tu as pris la première dame. Tu es allé faire des cérémonies. Toi, tu n'as pas honte. Et puis je vois des menteurs et des menteuses sur les réseaux. Montrez-nous les factures que Mamadi payait. Quelle facture Le vocal qui est sorti là. Le vocal qu'on qu qu a fait sortir. Là où la première dame a dit à l'autre là. D'abord, c'est comme ça elle parle. Regardez sa voix. La voix de la première dame est comme ça. C'est comme ça elle parle. Quand elle parle, elle... écoutez sa voix. Même étant normal, qui n'est pas malade. Qu'est-ce qu'elle a dit Sa situation, qu'est-ce que vous voulez même son époux, son mari qui est Alpha Condé. Tout le monde sait comment est sa situation. Tout le monde a vu comment on l'a fait sortir. Tout le monde a vu que vous voulez quoi Qu'il n'est pas allé voir sa femme. Ça, ça vous regarde La femme c'est pas pleine. Hey, même si tout ce que vous allez dire là de Alpha Condé, là, cette femme elle s'est pas pleine pendant qu'elle était vivante. là. Elle a accepté. Vous savez, en fait, moi, je n'ai pas voulu trop parler de sa vie. C'est son combintinien mariage avec Alpha Condé. C'est son combintinien mariage. Allez-y d'abord vous renseigner. A, elle a fait combien de mariages avant de se marier avec Alpha Condé Pourquoi elle est restée dans, le, dans son foyer Pourquoi elle ne s'est pas plainte de quoi que ce soit Parce que c'est sa vie. C'est sa vie, c'est sa vie. Donc vous, ses parents, vous, ses parents qui sont aujourd'hui en train de dire du n'importe quoi, là, pourquoi à l'époque, vous n'êtes pas sorti défendre votre soeur quand elle vivait. Parce qu'elle allait vous démentir. Quand Nyalin sort pour parler là. Sa mère allait faire un live ce jour là. Elle allait parler. Démentir sa fille. Si vous ses frères. Vous sortez pour raconter du n'importe quoi. Elle allait sortir ce jour là. Vous démentir. On s'en fout. Tout le monde sait que le mariage c'est pas facile. Mais elle là. Elle s'est pas plainte. C'est là moi. Mon problème avec vous. La famille de Hadja Et cette fille Salope. C'est là, moi, mon problème. Sinon, tout le monde sait, tout le monde sait, les peuples, les malinqués, les garinqués, hein, les soussous, tous les foyers de chez nous en Guinée, là, on connaît très bien que nos, que nos hommes, c'est des dictateurs, ils sont, la dictature qu'ils ont sur les femmes, là, c'est autre chose. C'est nous qui sommes aujourd'hui en Occident que parce que certains hommes, vous savez ici, là, tu fais des choses qui ne sont pas normales, tu as affaire avec l'État. c'est ce qui fait que nous, les femmes ici, on commande, que les femmes commandent, c'est en Occident. Mais sinon, nous tous, on sait comment nos parents ont fait leur foyer. On sait très bien, mais rien. Hadia ne c'est pas plein, elle sait ce que sa mère a enduré. Elle-même ce qu'elle a enduré dans ses autres foyers. Donc, ce n'est pas avec Alpha Condé. Par contre, Alpha Condé a fait de Hadja Géné une première dame de la République. Alpha Condé a fait de Hadja Géné Kaba une première dame. C'est grâce à Alpha Condé qu'Hadjé Géné est allé à la Maison Blanche. C'est grâce à Alpha Condé qu'Hadjé Géné a rencontré Obama. C'est grâce à Alpha Condé qu'Hadjé Géné a vu le président turc. C'est grâce à Alpha Condé qu'Hadjé Géné a fait tous ces voyages-là et qu'on l'a appelée première dame. Donc, si vous avez quelque chose à dire à ce monsieur, c'est le dire merci. Wallahi bilal et Si c'était Mama Kani qui était l'épouse de Alpha Condé, ma communauté peut, peul. Malgré ce que beaucoup d'entre eux, la haine qu'ils avaient contre Alpha, mais nos parents n'allaient jamais accepter d'enterrer sans l'accord de son mari. Sans l'accord de son mari, ma mes parents peul. Ils allaient refuser complètement. Le, on allait rendre le corps à son époux. C'est lui qui sait, s'il veut, il enterre, s'il veut, il mange s'il veut, il garde. Wallahi billahi tallahi. Si c'était Mama Kani. Donc vous sortez, c'est un mariage comme ça, comme vous voulez défendre l'indéfendable. J'entends des gens dire, ah, elle est décédée en France. Il y a quelqu'un qui est décédée en France Pour dire que parce qu'elle est décédée en France, donc le, Alpha n'avait pas le droit de récupérer les documents si vous n'avez rien à dire là, fermez vos sales gueules. Je dis, je suis revenu sur les réseaux. Déjà, je suis sur les réseaux. TikTok, vous savez, je suis là-bas. Je suis revenu sur Facebook. Je dis, je vais déchirer Mamadi Doumbouya cette fois-ci là. Je veux le déculoter, le déstabiliser. C'est moi qui vous dis. Mamadi, prépare-toi. Parce que ni un seul manègue les réseaux sociaux. Il y a tout ce que tu fais, toutes tes manipulations là. Moi, je vais venir mettre tout. Tu es un escorot international. Si tu aimes le fouta, si le, laisse les fils du foot, Si tu aimes la bascotte, laisse les fils de, ba, de, de, de la bascotte. Si tu aimes le forêt, eh, comment je vais dire? le forêt, laisse les fils de, de, de, de, de, de, de là-bas. Si tu aimes le manding, laisse les fils de là-bas. Toi, tu peux prendre un fils de là-bas, tu le mets dans l'exil forcé et tu vas à là-bas tu penses que quoi? Les gens ne sont pas sortis pour toi, c'était la fête, ils étaient allés à la mosquée, tu as profité, tu es un populisme. Partout où il y a les mouvements, tu vas aller pour que les gens sortent, pour qu'on dise Mais ça, C'était le jour de la fête. Pourquoi tu aimes être populiste en fait Tu es un menteur, tu es un manipulateur. Quand je vois des imbéciles, certaines personnes qui sont là en train de se soutenir, tu es qui toi Menteur tu, as, tu es venu, tout ce que tu as dit, tu as fait le contraire. Le jour où j'ai eu peur de toi, Mamadi Doumbouya, c'est le jour où je t'ai vu flanquer. Tu as dit que tu as vu Alpha Condé que deux fois. Wallahi, billahi, C'est ce jour-là, moi, Fatunel, moi, je t'ai vu plus de dix fois à la présidence. On ne s'est pas dit bonjour parce que tu étais un petit. Moi, j'ai affaire avec le boss, j'ai affaire avec Alpha, je suis la fille d'Alpha, donc vous, là, je m'en fous de vous. Demande, il y a des généraux. Quand ils me parlaient, je dis Moi, je suis votre patron. Hein? Parce que même vos ministres qui sont vos patrons, là, moi, on a le même patron. J'avais qu'un seul patron qui était mon papa Alpha Condé. Maman dit Je t'ai vu plus de dix fois dans le palais. Mais on ne s'est jamais dit bonjour. Quand on s'est incompétés, témoin toi, tu te, tu te flanques. Tu as, prends tes fesses noires. Tu es flanqué. Tu dis que tu as vu Alpha que deux fois. C'est là que j'ai eu peur de toi. C'est là que j'ai dit Hé hey, Wallahi Moi, dit, je ne suis pas une menteuse. Je ne vais jamais mentir. Je vais te dire ce que tu veux entendre. Je te dirai la vérité. Si vous avez vu Alpha Condé il a cherché moi à me contacter. Alpha a commencé à parler avec moi. Pas au téléphone écrit. Il était en Guinée. Il n'était même pas sorti. Les personnes, parce que je ne veux pas dire pour ne pas que les gens là ont des problèmes. Il écrivait des notes qu'il leur donnait. Il venait me donner. Alpha a commencé... Je vous ai dit, non Quand je vous disais Alpha va parler, il va bientôt parler, les gens ont pensé. Alpha a toujours, parce qu'il sait, je l'ai toujours dit la vérité. Quand j'ai vu ça venir, je l'ai dit. Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a arrêté à cause de son Yang Gamadi dit, ce fallait, Mamadi. dit. Ce bâtard voulait faire un coup d'État. L'imbécile le, le, narco, délinquant, traficant là. L'imbécile, Mamadi dit, d'oumbouya, il voulait faire un coup d'État. Tout le monde a alerté Alpha Condé. Mais ils se sont dit, ah non, c'est un parent, lui il ne peut pas faire. Il n'est pas soussou, il n'est pas forestier, il n'est pas peul. C'est un peul qui allait faire un coup de tas, c'est un soussou qui allait faire un coup de c'est un forestier qui allait faire un coup de tas, ou un cognac, mais pas un malinqué. C'est maman dit, l'imbécile, il s'est flanqué, il a pris ses fesses noires pour dire que c'est lui, il a vu qu'elle deux fois. C'est un simple légionnaire un imbécile, un lésionnaire qui était flanqué, quelqu'un qui n'avait pas de situation. Hey, 95%... Excusez-moi, mes frères guinéens, je parle de ma communauté guinéenne. 95% des hommes, je parle de mes frères guinéens, 95% d'eux, c'est les 5% qui épousent les blanches à cause de la, par l'amour. Les autres le, les épousent par intérêt, pour avoir une situation, pour avoir, obtenir les documents. Parmi les 100 là, tu n'auras que 5% Tu es allé épouser cette blanche, parce que tu n'avais pas de situation. Tu étais résité en Hollande, tu as vendu toi-même tu sais, tu es un narco, tu es un drogué, tu es allé revendre ça, beaucoup on t'a pris, on a, on a voulu te ramener, tu es allé te flanquer en France là-bas, tu es rentré, tu es devenu lésionnaire. Tu as épousé cette femme pour avoir les papiers et pour voilà. Parce que les femmes blanches, là, beaucoup d'entre elles n'osent pas avoir un gros gaillard bête comme toi. Parce que quand ils te voient là, ils savent que tu as ton, ton, ce qui est dans ton pantalon là, ça va, ça, ça fait leur affaire. Elle t'a épousé, elle aussi, à cause de ton pantalon parce qu'elle sait que oui, tu as quelque chose de lourd dans ton pantalon. Tu n'avais pas de situation malgré ça. Moi, je suis aux États-Unis. Ici, au state. Mais on sait comment les gens vivent ici. On le repensait. Malgré ça, tu n'avais rien. Malgré. Juste, tu as eu une situation, tu as eu les documents. Mais tu n'avais rien. Alpha a fait de toi une personnalité. Alpha t'a tout donné. Alpha a fait de toi. C'est un être humain. En retour, toi le bâtard. Au lieu d'honorer Alpha Condé, Même si c'est qui Même si Alpha Condé te mettait en prison. Tu allais être fier. Tu dis moi ce qui reste clair, j'ai aimé Alpha. Grâce à Alpha, j'ai eu une maison à l'Andrea. Grâce à Alpha, j'ai eu un terrain. j'ai construit R12 à et, et, et Kakimbo. Grâce à Alpha, j'ai des maisons à Kindia. Grâce à Alpha, j'ai des maisons à Kankan, Grâce à Alpha, j'ai des maisons à Forécaria. Grâce à Alpha, ma mère est allée à la Mecque. Grâce à Alpha, j'ai tout. Chaque mois, tu avais 1 milliard, 100 millions. Toi, maman dit, et deux camions de riz. Un camion d'huile et de sucre. C'est ce que tu partageais pour tes hommes de force spéciale. Tout ça. Est-ce que ça, c'était tes poils qu'on a levé pour donner à tes... Est-ce que ce sont tes poils Est-ce que qui dit Est-ce qu'il force spéciale C'était l'argent de Alpha Condé. C'était l'argent. C'est un fait qui te donnait tout. Même s'il si te mettait en prison, tu allais dire « Ok, j'accepte. Vu j'ai eu tout ça... Et je l'ai aimé. Si lui sa récompense était ça, mais maman m'a dit, ta fin sera. Hey, tout le monde, lisez Fatia. Levez-vous la nuit, vous lisez Fatia. Vous mettez vos mains comme ça, hein? Vous lisez Fatia, trois ou sept ou neuf fois. Bon, je vais pas tout dire parce qu'il y a d'autres qui peuvent vite. Sinon, j'allais dire aussi qu'est-ce que tu allais rajouter. Et hey, voilà, maman dit, maman dit mama, moi en tout cas je vais le faire. Je veux rentrer, je dis, je veux commencer à faire des prières. « Allah, il y a des prières. »« Allah, il y il y a une grande bâfe, a il y a une grande bâfe, il a une grande bâfe, il y a a une Alfa bâfe, il y a une grande a une grande bâfe, il y a une grande a il y a Bira Fifala. Maman dit, tu es un bâtard. Maman dit, je suis revenu sur, sur les réseaux. Ni bon, mané, ni bon. Non, je vais pas expliquer. Parce qu'il y a des choses, quand tu expliques, ils peuvent prendre ça après, retourner contre toi. Mais là, moi, personnellement, je vais faire. C'est vrai que c'est trop. Mais si nous tous faisons ça, là, on met Fatia, tu mets tes, tes mains. Après, il y a quelque chose que tu dois rajouter. Tu lis ça, tu termines, tu tapes. Wallahi, billahi, tallahi. Quand tu fais trois fois, ou neuf fois, ou douze, euh, ou sept fois, ko billahi, wallahi, Allah kai, mamadi. Allah, bon, ma mamadi, dumbuya. Tu es un bâtard tu es un imbécile, tu es un neskoro. Tu es là en train de faire, mamadi, full kai. Tu dis que tu as fait le coup pour que Alpha Kondé, parce qu'Alpha Kondé faisait, et il a fait un troisième mandat. Il, il, il voulait s'éterniser au pouvoir. Maintenant, toi, tu es là en train de faire ta propre campagne. Tu veux prendre tes fesses noires, là, rester au pouvoir. Tu penses que nous, on va accepter ça Moi, je suis privé de rentrer chez moi. Nous, on va rentrer chez nous. Tu ne peux pas venir m'interdire chez, chez moi. Je ne vais pas rentrer. Parce que tu es un bâtard, les gens, je dis, genre, même si c'est qui qui meurt là-bas, même si c'est ma mère, je rentrais pas, tant que tu as tes faits. c'est pourquoi je prie Dieu, à la réunion, Toi là, il faut venir écrire ici aussi, ethno que tu es. Moi, j'en ai rien à foutre avec les ethno -go. Tu viens, tu fais un truc d'ethnocentrisme de, je te bloque ça va parce que nous Je pas je suis la même personne. Je suis moi la même personne. maman dit Arrête de faire le populisme. Foni que Mengue en prison. Et, et, et docteur et, docteur Kassoli est en prison. Ali est en prison. Madame Fatou Kumbasa est en prison. Eux les gens là, ce sont les fils et filles de la basse côte Aujourd'hui, si l'autre était en Guinée, il allait faire la prison. Et comment je vais dire? Euh, c'est à Touré. Il est en exil forcé. Tu allais le faire sortir de chez lui dans sa maison. Et tu veux que les sous-sous t'aiment, quoi? De l'autre côté au foot, hein, c'est Loudaleng. leur bien-aimé. Tu l'as fait exil forcé. Tu allais faire tomber sa maison. Tu as construit une école. Et tu es là-bas aujourd'hui. Tu es un manipulateur. Tu es là aujourd'hui, tu veux que cette communauté t'aime. De l'autre côté, les forestiers, il y a Dadis qui est en prison, il y a Pivi qui est en prison, il y a Marcel qui est en prison, même Lama qui t'a donné le pouvoir aussi. Il est un, on ne sait pas, il est porté, disparu. Les Marcel, les CC, ils sont tous en prison. Tu veux que les forestiers t'aiment. Hein? Hein? De l'autre côté, les Konya, il y a Ibrahim Koumba, il, il, il, il y a, comment je vais dire, j'ai même oublié, Oye Gilavogui aussi. De l'autre côté, les forestiers, tu veux que, que, que les gens la t'aiment. Leurs fils sont en prison. Tu es qui Tu es dit, on est venu, on a fait. Demain, je vais faire jouer tes conneries que quand tu es venu nouvellement au pouvoir. Non, il n'y aura pas de chasse aux sorciers, il n'y a pas de règlement contre la justice. Je dis, cette justice, ta justice là est dans, ton, dans tes testicules là-bas. C'est tes testicules qui manipulent cette justice. Tes testicules l'homme noir là. Justice, un, un imbécile comme toi, tu gères la justice, toi et ton bala Samura. À ton hein? vous les a pas des imbéciles comme ça. là mama dit, toi, je dis autant les CNRD. Non, il bon mané. Je suis revenu. Je dis, je suis venu. Je suis revenu sur Facebook à cause non, il bon mané. Je dis, je vais faire ce que j'ai pas fait l'année passée sur passé là, ce que j'ai pas fait en 2010. Eh, pardon, 2019. Eh, 2020, 20 ans là. 2023. Vous allez ça, Vous êtes des bâtards, des fils de pute, des yang-gamadi, des Vous allez rentrer. Vous Vous êtes des bâtards, des fils de pute. Vous allez di Vous de rentrer. Vous allez rentrer. Vous de rentrer. Vous allez rentrer. Vous allez rentrer. Vous êtes là-bas, vous construisez, vous gestez des terrains de 5 milliards, 4 milliards, vous enlevez l'argent là. Est-ce que vous avez un fin de talafé ou un de Vous pensez que vous êtes plus béni que les autres Guinéens Et que les Guinéens sont là, on observe les bâtards là. Si on ne se lève pas, on laisse histoire de IFDG, RPG, RPG, IFR. On se donne les mains pour chasser ce bâtard. Il va rester ici. Et il va, je dis, il, lui, il n'a pas de bruit. Hein. Il va aller tuer les gens. Vous savez combien de militaires qui sont tués Vous ne savez même pas. Je dis, c'est un malhonnête. Les Ali sont à Kassa. Les Fatou ça sont à Kassa. Prendre une femme, la mettre avec des hommes en prison. Une femme. Parce que cette femme, une bagarre. Toi, tu veux maintenant quoi Ça ne va pas chez toi tu penses que les gens vont t'aimer avec ça C'est un et mamadi n'y a pas de gamadi runa canari. C'est un imbécile que vous êtes. Des bordels des marabolés. Moi, je vais vous rentrer, je dis. Non, oui, je dis. Non, 2023, le monde, je dis encore. Vous savez, j'avais dit, non Je dis, le monde va parler de nous. C'est un Mamadi est en CNRD. Dit 2023, c'est nous. Je dis. Tant que tu as tes testicules longs sur notre fauteuil présidentiel, que tu es là aujourd'hui, tu as pris tout le monde en otage, tu as effrayé tout le monde. Je vais venir ouvrir mon téléphone, je vais prendre tes poils là, je vais les tresser pour toi tous les jours. Je vous laisse mes amours, je vous aime.